Bon les gars, aujourd'hui, petit changement de jeu. On va se faire plaisir, j'ai envie de dire. On va profiter, on va passer du bon temps. Et surtout, euh, on commence quelque chose de nouveau. Une nouvelle carrière. Fini Warzone. Warzone, il y en a marre. Les bugs, le script, tout ça, j'en ai plein le cul. Du coup, j'ai vu des potes l'autre jour jouer à Fortnite. J'ai vu qu'il y avait du cash prize pour les bons joueurs. Le jeu écoutait la communauté. Et voilà, je me rends compte. tout simplement, les gars, que actuellement, s'il un jeu qui est bien, c'est Fortnite. Je sais ce que vous écrivez dans le chat. C'est faux chauffe fais pas ça, chaud fais pas ça Non, non, pas toi Sur ce jeu, j'ai l'impression que tout se passe mieux Certains vont me tourner le dos, certains vont, euh, vont pas accepter ma décision Mais euh, ce que j'ai envie, c'est... Aujourd'hui, c'est de jouer à Fortnite C'est euh, une fois qu'on joue à ce jeu Qu'on que, qu apprend à servir des armes par terre On se rend compte qu'il y a un micro-freeze tous les quarts de tour Que c'est aussi bien codé que l'autre jeu de merde ah j'ai envie d'y rester Et qu'ils ont des armes à rafale voilà, Est-ce que leur sniper est bon Si le sniper est bon les gars on passe la matinée sur Fortnite Voir bon, la semaine et le mois Parce que de to, toute façon ce que j'ai envie de faire C'est de devenir pro sur Fortnite Ça va être le moment de dropper Oh Fada Tu as vraiment cru que j'allais faire ça <rire> Ouais chat, matinée Warzone Chaud, il a vu qu'avec le lance-roquette, on pouvait se tirer dans les pieds, on décollait, on pouvait faire des 3-6 T'inquiète pas qu'il va aller faire ça Je me suis quand même fait chier à mettre le titre, à changer la catégorie du jeu et à installer Fortnite pour la blague Il y a eu tout un travail chat Et fier de lui en plus Vous êtes fier de moi chat BR absolument normal <rire> C'est les ultras Vous voulez que je vous fasse rire ou pas Ah ça va les gars, ça va trick shot, ça va trick shot sévère. Humble H1, new mode. Avec un grand smiley Oh merde Ça l'agouille un peu. Le mec, c'est trop marrant. Faut se tirer une roquette au pied, frérot. C'est ju juste trop fun. C'est juste trop fun, les gars. C'est genre juste le mode de jeu euh, qu'on aurait tous voulu avoir trop vite, tu vois Les dégâts d'explosion nous euh, nous font rien à nous, mais ça atomise les autres. C'est trop fun, les gars. Oh, il y a le loadout qui tombe direct en plus. Non, mais... What the fuck C'est trop marrant. Gros, oh, c'est trop bien. Ouah, gros, comment c'est trop bien. Non, mais c'est génial. Premier degré, les gars. Pas de poisson de raville. C'est génial de ouf. C'est trop bien. Du coup j'ai pris ma classe normale On va essayer de lui faire un move à lui les gars Vous êtes prêts Je vais, je vais tenter après de faire. Je, je vais tenter des moves à l'arbalète. Genre, vraiment, on va, on va passer chat une giga, méga, supra, méga. Trop bien. Super matinée. Frère, je suis en train de dérouler la game. va repercuter un 5 billets, chat. Mec, c'est la première game de la journée. Je suis déjà, déjà à 10 kills pour 70 personnes qui restent en vie. Je savais qu'il restait un mec, euh, chat. En fait, je pense que pour qu'on kiffe de ouf, ils ont, vi ils, ont, ils ont aussi viré le SBMM hein, des, des lobbies. Là, je pense que j'ai un lobby full normal, tu vois. Le lobby que la plupart d'entre vous pouvez avoir quand vous lancez, quand on, on joue pas. Parce que là, vraiment, les mecs, c'est des fatigués, les gars. Mais ce nouveau mode est trop fun. Genre, c'est juste trop cool. Je vais m'amuser à essayer de faire un top 1 avec toutes les armes du jeu. Putain, j'espère qu'ils vont le laisser un mode de jeu comme ça. Regardez les, regardez les ultras. Je vous montre un, un move. Putain, <rire> c'est juste trop marrant. <rire> les gars, je vais faire la même classe avec un car. Une arbalète. Arbalète lance-roquette. Ça va être un truc, ça aussi c'était balles en feu qui m'ont fait ça? Vas-y, retire-moi dessus! Mais! Mais! Mais! Mais! Mais! Mais! Mais! Mais comment? Amène-moi en zone fratée! Mais attends, c'est-à-dire que si moi je fous des balles enflammées sur mon arme, c'est-à-dire que le mec, je vais te l'envoyer en Ouzbékistan avant même... C'est génial Non mais mec, c'est trop marrant. <rire> c'est trop bien. Et Activision... Euh... GG Activision. GG. Il méritent leur GG les gars. Par contre, c'est Par énorme parce que je sais pas si vous le remarquez, mais j'ai jamais eu de lobby comme ça. C'est-à-dire que dans ce mode de jeu, c'est des vrais lobbies sans SBMM. Donc là, c'est ce que ça devrait être s'il n'y avait pas de, de SBMM. Est-ce que tu imagines le niveau des mecs Le niveau de ces fatigués, les gars. Non, mais les, les gars. Imaginez si le SBMM Existait pas Allez go en zone <rire> <suis un> <rire> C'est quoi le, ce mode C'est le mode absolument normal C'est comme ça qu'ils l'ont appelé C'est pas que des bots Non les gars c'est pas des bots C'est des vrais gens Ah j'ai la flemme de faire le tour Ok, vas-y, euh, direction est. <rire> oh oh oh oh oh oh Il y a des tricks de ouf à faire, c'est trop bien. C'est tellement la mécanique que j'aime de ouf les ultras. Parce que j'ai une grosse sensibilité, donc euh, le trick shot, c'est plus facile pour moi. Oh non. Non mais c'est qui ce mec <rire> Oh Ronaldinho Tata-tata-tata-tata Brasile Non mais c'est qui ce mec Je vous ai dit les gars, c'est des humeurs C'est juste que c'est des humeurs détraqués, tu vois, c'est des humeurs nuls C'est qui ce mec <rire> Non mais c'est qui ce mec Pas Ronaldinho Mec c'est des lobbies qui ont pas de SBMM. Mais oh là là, mais le bonheur oh, Je prends tellement de plaisir, chat Le mec il me cherche Il est où Il est où Il est où In The sky bitch. En fait, j'ai tellement d'imagination, c'est plus un mode de jeu que En fait, tu peux pas me tuer dans un mode de jeu comme ça. Genre ça me fait beaucoup trop rire et j'ai trop d'imagination. Je pour faire des moves de partout. C'est trop bien putain Je tiens juste à préciser pour ceux qui verront cette vidéo YouTube Que c'est ma première game dans ce mode de jeu La seule info que j'avais avant c'était une petite vidéo Twitter qu'on m'avait envoyée Je l'ai pris Tu vois ça se prend en main trop rapidement chat c'est trop bien Ouh Un kill encore en plus, les ultras. Tiens, entre les stimulants et ça, les gars. Moi qui... Ma force dans les jeux vidéo, c'est les déplacements. Là, c'est cadeau ce qu'ils m'ont fait. C'est en mode show, tu vas pouvoir rentrer des 30 kills toute la journée. Prétentieux de merde. Oh là, dit c'est pas parce que tu auras jamais un centième de mon niveau que tu dois rager. Genre fais comme ta mère, sois heureux pour moi. Ouvre la bouche. Tu sais, à chaque fois, je me dis, je vais me faire exploser, tu vois. Peut-être pas. Non Non Non Non Non, mais relâche-moi le feu. Non, mais. <rire> La game était incroyable 27 kills <rire> Juste il m'a eu un petit problème aérien en fait.